Weedman, content de vous voir. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur mon cannabis. On va parler du Boba Couche CBD que j'ai fait pousser. Dans cette vidéo, je vais vous parler des deux phénotypes que j'ai fait pousser, le Bobacouche CBD, phénotype numéro 1 et le phénotype numéro 2. Vous pouvez toujours aller voir sur mon Instagram, uh, Weedman Chasseur de Phénotypes. Le lien est en bas dans la description pour aller voir là, uh, le Boba Couche de Très près j'ai mis euh, des belles photos sur mon site euh, les boba cbd j'ai commandé ça sur le site internet euh, niagara seed bank c'est un site que j'ai euh, choisi un peu par hasard euh, c'est un site qui m'a un peu attiré qui m'a tombé sous la main en faisant une recherche google euh, j'avais regardé quelques sites niagara seed bank j'ai l'impression que c'était au canada en ontario euh, j'ai peut-être eu un commentaire d'un abonné qui me l'avait référé. Je me suis essayé avec ce site-là, ça s'est bien passé. Euh, j'ai commandé euh, des Bobacouches CBD de Dinafem. Et puis j'ai reçu ça dans l'enveloppe originale. Il y a certaines personnes qui me disent qu'ils commandent des graines de cannabis sur certains sites Internet sans recevoir l'enveloppe originale. Euh, si vous commandez des graines de cannabis de Ripper Seeds de Barneys Farm, de Dynafem, euh, chaque compagnie a leur enveloppe euh, originale. Donc, si un site internet distribue, vend, toutes ces gammes de compagnies-là, faut avoir l'enveloppe originale. Comme euh, Barneys Farm, c'est dans une enveloppe de carton, euh, Dynafem, c'est comme dans une, une, une petite... Euh, un petit cylindre euh, en aluminium. Donc, euh, Ripper Seed, c'est dans un petit sachet. Donc, sachet, enveloppe de carton, euh, petite boîte d'aluminium. Chaque compagnie a sa façon de d'envelopper leur graines de cannabis. J'ai commandé cinq semences de Boba Kush, Donc, euh, le 1 et le 2 euh, ont été plantés sous ma SF 4000, ma lumière Spider Farmer. Ça donne des, quand même des grosses buds. Ça, c'est trois buds. Euh, comme je vous dis, allez voir sur mon Instagram. Le lien est en bas. Vous allez voir euh, des très belles photos de plus près. J'en ai déjà roulé un. Euh, je vais vous parler des différences entre le 1 et le 2. Il y en a. Pour commencer, je vais vous dire euh, le nombre de grammes. Euh, le boba couche numéro 1, 81 grammes. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Bien, on va se comparer avec le 2. Le 2 inférieur. Pas 81, 73 grammes. Donc, quand même 10 de différence. Euh, si une compagnie avait à choisir, peut-être qu'il regarderait le 81 grammes sans même goûter au produit. On sait que plusieurs compagnies euh, nous sortent des phénotypes pas toujours très bons. <coughs> Tweed... <coughs> Et puis, j'imagine que c'est parce que ça produit du, du, du volume, du, des grammes. Et puis, euh, au diable les dépenses, pas au diable les dépenses, mais au diable le, le, le, le goût, le buzz, les calabinoïdes, les terpènes, l'ensemble de l'œuvre. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des multinationales, des grosses compagnies qui regardent seulement si ça produit beaucoup de grammes pour qu'on puisse vendre beaucoup de 3.5 grammes à la SQDC. Donc, les bobocouches CBD, je vous rappelle que c'est des produits équilibrés. Donc, ça veut dire quoi, ce produit équilibré? Ça veut dire que ça contient aussi du THC équivalent à 1 pour 1. Ce qui veut dire, euh, s'il y a 8% de CBD, il y a 8% de THC. Dans ce cas-ci... Quand on regarde sur le site de Dynafem, <coughs> ou le site de Niagara Seed Bank, euh, on nous dit que c'est 8% THC, 10% CBD. En général, parce que je peux vous dire une chose, j'ai pas fait tester mon cannabis en laboratoire, mais un jour on va le faire. Et... Ce que je vais vous dire, c'est que le Bobacouche CBD numéro 2, il est plus fort en THC, garanti. Pour ce qui est du taux CBD, quand même assez difficile à dire. Euh, euh, depuis euh, quelques semaines, là, je prends euh, de l'huile de CBD euh, à chaque matin. Donc, euh, je fume du Bobacouche CBD le soir à côté. Je suis sur le CBD, mon chum. En huile le matin. On fume le soir et puis euh, CBD, CBD, CBD, CBD, euh, c'est un produit miracle, mais on, on, on ressent encore les effets de la vie. Hein? On ressent encore les effets de la vie. Bon, c'est dit. Euh, mon meilleur cannabis, je l'ai montré dans ma première vidéo, c'était mon couche couche. Et le deuxième et troisième cannabis que j'ai mis dans, mon, dans mes neuf plans, ce sont les deux boba couche CBD. Environ 10-12% de THC, euh, base assez léger, euh, je prends ce cannabis-là avant le Bayou, assurément. Je prends ce cannabis-là avant toutes les tweeds, toutes les produits Namasté. La senteur comme ça ici, quand je le sens juste comme ça, j'ose la vérité, terreux. Quand on les graine, ça sent pas terreux tant que ça. Euh, je te dirais pas que ça sent le couche. Mais j'ai l'impression peut-être ça sent peut-être le boba. Euh, malgré que je pourrais pas te décrire le boba euh, mais, mais ça sent ça goûte pas le couche. Puis, quand on le graine et qu'on le fume, ça goûte pas terreux. tant on regarde la description à quoi ça serait supposé sentir, mais faut pas oublier. faut pas oublier qu'entre chaque phénotype, il peut avoir des goûts différents. Vous allez voir dans mes prochaines vidéos, quand je vais vous parler du perps, j'ai fait pousser le perps phénotype numéro 1, phénotype numéro 2, j'ai planté deux graines de cannabis. Mais dans les perps, vous regarderez cette vidéo-là dans le futur, les goûts sont différents. Et puis, je peux vous dire précisément ce qu'ils vont goûter. Donc, ça va vous donner un peu une idée euh, d'encore de, de, de, des différences entre la même, même, même variété, la même strain. Puis, on a pris des graines de cannabis dans le même paquet. Donc, quand on regarde un peu, là. Euh, j'ai regardé sur les flics et sur le site de Dynafem. Sur le site de Dynafem, on nous dit que le boba couche euh, aurait des goûts épicés et café. Tandis que sur les flics on nous répète encore « café »,« chocolat » et... Pardon, pardon. Exactement. Chocolat, café. Euh, Peut-être que justement quand je le sens comme ça ici, si terreux. Peut-être « terreux café », je suis en train de le réaliser avec vous. C'est sûr que quand on, on voit la description, on fait un peu plus les liens. Euh... Je bois pas de café dans la vie, donc quand je le fume, est-ce que c'est, est-ce que c'est ça que je goûte? Pourtant, c'est, c'est, agréable. C'est mon cannabis, je sais que tu pourras pas l'essayer. Malgré que Jean, j'espère que tu l'as aimé. Jean aimait mieux plus le 1 que le 2. Euh, Jean m'a parlé du CBD1, mais tu m'as pas parlé du 2. On n'a pas de nouvelles du 2. Peut-être qu'il l'a pas aimé. Mais le 2 est plus fort. Donc très léger, euh, goût, c'est peut-être café, très faible, euh... mais c'est pas désagréable. Je, je, je, je, je le fume très bien, je l'aime beaucoup, on peut voir les contenants à, à l'arrière. C'est ça que je fume depuis euh, un mois. <rire> J'en ai fumé en maudit. C'est <coughs> drôle parce que, c'est drôle. C'est hein? drôle. Ça, ça, ça, ça c'est encore plus drôle. Hein? Ouais. J'ai euh, roulé mon joint dans le papier Winman. Donc, euh, si vous voulez les papiers Winman, venez me parler sur mon Instagram en privé. Deux paquets pour 6$, puis je paye le timbre. Donc, euh, c'est des papiers 1 et 1 quart. Il y a 33 feuilles et c'est fait en euh, chanvre, biologique, organique, etc c'est bien écrit à l'intérieur ne pas utiliser avec du tabac bon le message est passé à la sqdc est ce qu'il y a du boba couche euh, oui oui c'est 69 dollars le demi. on a déjà entendu parler mais on n'a pas vu ça ici à winman c'est trop dispendieux pour moi 69 dollars pour 3,5 grammes la marque Whistler Cannabis. Euh, Est-ce qui est bon? Je ne sais pas. Terpène dominant, limonène et les goûts terreux boisés. Donc terreux revient, euh, terreux café. Donc à euh, 69$, là. Ouf, le demi, c'est de l'argent. Euh, donc c'est le seul boba couche. Il y a d'autres boba couche. Non, c'est des dettes boba. Euh, quand on regarde sur le site, il y a des Dead Boba avec Top Leaf, Dead Boba avec Namasté, Dead Boba avec Artisan Batch. On connaît pas ça ici à Winman, Artisan Batch. Euh, on va aller voir euh, de le fournisseur Indiva. On a déjà entendu parler de ça, Indiva. Pas trop sûr hein, de cette marque-là. Euh, surtout ici, là, euh, le Dead Boba de Indiva. et dollars 41,40 Donc, euh, il se place dans le haut de gamme. Je Pourtant, on n'a pas vraiment entendu parler. Je ne sais pas si vous l'avez vu euh, sur Reddit. Il euh, y a aussi le Dead Boba avec euh, le Great White North. Qu'on a ici. Euh, on a essayé ça ici à Winman. Je pas été convaincu là. Euh, là, vous voyez ma phase d'interrogation. Euh, c'est parce que je suis pas trop sûr, mais je. C'est pas un produit que je veux racheter. Donc je le sais que j'ai pas vraiment été convaincu. Puis je pense que j'avais dit qu'il y avait certaines personnes qui, peut qui, qui allaient peut-être l'aimer. Euh, quand on regarde encore sur le site de la SQDC, il y a le Rest Reserve euh, de Cove. Rest Reserve de Cove, ça c'est au début de la légalisation qu'on a parlé de ça à Winman. Euh, c'est pas du Det Boba. Mais euh, c'est plutôt du boba-couch mélangé avec du pink-couch. Moi, l'avais essayé ici à Whitman et puis c'était bon, mais très, très léger comme goût. Ah! Oh, on aurait tellement voulu qu'il y ait plus de terpènes avec le rest reserve de cove. Pink-couch en boba Kush. C'est bon, mais... Maudit que ça goûtait pas assez. Ah! Hein. Oh, c'est incroyable, là. C'est-tu la radiation qui fait ça? Hein? On s'est beaucoup demandé, est-ce que la radiation là, tue les terpènes? Hein? Les terpènes volatiles? Hein? Hein? Les terpènes volatiles? Ouais? Ouais? Ouais, ok. On se calme, on se calme. vidéo calme en ce moment? Plusieurs personnes veulent des vidéos calmes. Mais il y a d'autres personnes qui veulent des vidéos agitées, excitées. Mais, on peut pas tout avoir dans une vidéo. Hein? Là, qu'est-ce que je cherche? Le briquet. Donc, euh, 13 minutes pour cette vidéo. Écoute, Boba couche CBD, vraiment satisfait euh, de Dynafem. Euh, il me reste encore la graine de cannabis 3, 4 et 5 à essayer. Euh, je vais sûrement planter ça là, éventuellement. Les autres euh, cannabis de Winman vont s'en venir très bientôt. Euh, je sais que vous êtes très impatients d'avoir ces, toutes ces vidéos, les vidéos SQDC aussi. Beaucoup de demandes pour des vidéos SQDC. J'ai pratiquement quatre produits de la SQDC, de la SQDC à faire une vidéo. Euh, quatre produits qu'on n'a pas encore vu à Winman. Donc, euh, soyez patient. Euh, ça n'a pas été facile pour Winman. Euh, je vous dirais peut-être pendant un gros deux, les deux derniers mois. Euh, à parler privé un peu entre vous et moi. Hein, après 14 minutes, c'est juste les vrais qui sont encore là. Hein, les faux sont partis. Euh, T'aimes ça, hein? T'aimes ça? C'est bon. Mais avril-mai n'a pas été facile. a euh, été hey, bipolaire! Non, non, non. Ça n'a pas été facile euh, avril-mai. Donc, euh, mois de juin, j'imagine que ça va être mieux. Euh, il le faut, il le faut. On va faire du vidéo Winman. Un par jour. Marathon du mois de juin. Oh, grosse demande ici. Demande spéciale. On veut le marathon du mois de juin. Écoutez, je peux pas rien vous garantir. On va essayer. Euh, C'est seulement vous qui le savez. J'ai pas fait d'annonce là-dessus, mais on va essayer de faire un marathon du mois de juin. Euh, je pense que vous le méritez, vous avez été quand même assez patient. Merci encore pour toutes les pouces, hein, les likes, euh, les commentaires. Euh, tous ceux qui me suivent sur Instagram, c'est vraiment incroyable. Vous voulez me parler en privé? C'est sur Instagram ça se passe. C'est sur Instagram ça se passe, le lien est en bas. Euh, toujours Winman, chasseur de phénotypes. Puis euh, si tu n'aimes pas les photos que je mets sur Instagram, écris un commentaire. Encore une fois, n'oubliez pas, hein, sur YouTube, sur Instagram, pourquoi donner un pouce? Pourquoi écrire un commentaire? Plus qu'il y a de pouces, de likes, plus qu'il y a de commentaires, plus que YouTube, l'algorithme va montrer mes vidéos à d'autres personnes. Donc, si mes vidéos sont dans les suggestions euh, sur le côté, je vais avoir plus de visionnement, plus de visibilité, donc... Euh, ça va être mieux pour moi. Donc, euh, si tu veux participer au succès de la chaîne, donne un like, écris un commentaire. Et puis, comme je te dis, vraiment satisfait de mon beau couche CBD. Euh, 10 CBD, 10 THC environ. Le goût du 1, peut-être un peu mieux. Peut-être un peu mieux, mais tellement similaire que j'arrête pas de fumer le 2. Pourquoi? Parce que le THC, je pense, peut-être 12% en place de 10. T'sais. Il est un peu plus fort, euh, le numéro 2. Je te laisse là-dessus. Euh, je t'adore, je t'adore. Et puis, euh, on se revoit très bientôt là dans une prochaine vidéo. Peace!